et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois d'avril le soleil est en bélier donc deuxième et troisième des camps hein, parce que bon le premier s'est déjà passé c'est votre secteur d'amitié d'entraide de solidarité qui gère également vos projets donc euh, tout ça va être au premier plan pendant cette période de bélier c'est le moment hein, euh, d'aller vers les autres de leur demander si vous avez besoin d'un coup de main mais Bon eux aussi peuvent vous demander un coup de main hein. Bon je pense que vous êtes faites partie des gens euh, serviables qui euh, ne refusent pas euh, de donner un coup de main tout simplement pour être avec votre ami ou avec la personne à qui vous avez donné ce coup de main parce que vous allez pouvoir échanger tchatcher et euh, on, euh rigoler un petit peu parce que c'est ce que vous aimez dans la vie hein, vous aimez bien euh, euh, être drôle et être avec des gens qui vous font rire. Après le après le vin, et eh bien le soleil va être en Taureau dans votre secteur 12, donc il y a une, un côté un petit peu plus passif euh, peut-être. Est-ce euh, que quelqu'un n'essayerait pas de vous séduire et est-ce que vous ne vous mettriez pas un petit peu en retrait? Euh, euh, dans la maison vous avez peut-être cette personne peut-être ne vous plaît pas hein? maintenant si elle vous plaît n'en faites pas trop non plus hein? ne soyez pas euh, hein, sur son dos euh, en permanence euh, parce que bon euh, le soleil en taureau il est un petit parfois hein, un petit peu étouffant mmh. Du côté euh, des activités de votre quotidien, et eh bien c'est Mercure qui a de l'importance ce mois-ci, parce qu'elle fait une rétrogradation, hein, et on vous l'avait dit, elle rétrograde cette année dans les signes de terre, donc elle est euh, en taureau, et elle va rétrograder en étant conjointe à Uranus. Alors c'est vrai que c'est votre secteur 12, que ça n'est pas très euh, actif, Hein, c'est plutôt passif, je viens de vous le dire, avec le, le soleil en taureau. Donc, euh, si vous êtes euh, premier, deuxième décan, euh, c'est vous qui, hein, qui recevrez le plus euh, cette euh, conjonction soleil, euh, de Mercure avec euh, Uranus. Alors, qu'est-ce qui peut se passer euh, Des choses qui sont en dehors de votre contrôle, déjà, hein, parce que euh, la 12 c'est une maison euh, neptunienne. Donc, des événements, peut-être, qui sont euh, ailleurs qui se passe ailleurs euh, que dans votre environnement. Euh, il peut aussi, euh, est possible hein, que euh, l'un de vos proches, un frère ou une sœur, vous fasse une annonce un petit peu surprenante. Il y a avec la conjonction de Mercure-Uranus, de toute façon, un élément de surprise, d'étonnement. Vous, tout d'un coup, euh, quelque chose euh, vous paraît euh, peut-être improbable, hein ce n'est pas, euh, euh, pas forcément quelque chose de facile hein, à, à digérer. Souvent, hein, le, le taureau est, est justement associé à tout ce qui est digestion. Donc euh, bon, le mieux dans ce cas-là, hein, c'est d'en parler avec vos proches pour diluer les émotions. Côté cœur, bon, le début du mois, vous laissez passer, Vénus est dans votre secteur 12, hein, en taureau. Euh, alors, peut-être vous avez un amour secret ou que vous vous intéressez à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous, mais bon, ça, on le met de côté parce que, à partir du 11, eh bien Vénus, elle sera chez vous, hein, dans votre premier décan et une partie du deuxième. Donc le passage de Vénus dans votre signe, il n'a lieu qu'une fois euh, une fois par an, et euh, c'est quand même, euh, hein, ça met euh, l'amour au premier plan, l'amour ou l'argent, hein, selon vos besoins du côté des besoins amoureux, alors vous allez être un petit peu, hein, vous savez, euh, comme on dit, cœur d'artichaut, c'est-à-dire que vous allez vous emballer pour l'un, pour l'une, et puis bon, vous allez passer à autre chose le, le lendemain, tout ça se passant dans votre tête, hein, parce que chez les Gémeaux, hein, l'amour euh, euh, réel, physique, euh, euh, passe d'abord par euh, votre tête, il faut que vous ayez tout euh, vécu dans votre tête euh, auparavant. Euh, donc euh, bon, si ça tombe, hein, ça n'ira même pas jusqu'à une conclusion, hein, ça restera quelque chose de cérébral. Mais bon, ce n'est jamais désagréable, parce que vous savez ce qu'on pense, eh bien le corps, il le vit hein, comme, si, comme si ça existait. Donc, bon, essayez de vous faire plaisir et de laisser votre imagination hein, vous, vous créer des films si, si jamais vous n'avez personne. Maintenant, si vous avez quelqu'un, hein, ce sera en principe très harmonieux. Le 5, le 14, le 19 et le 28 aussi, voilà les meilleures journées de votre mois, où euh, donc vous pourrez certainement être euh, le plus charmeur, euh, mais à votre manière, hein. disons que euh, ce sera euh, en faisant de l'humour, comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc vous likez, vous vous abonnez, vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir, avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, et puis tous les jours, nos réseaux sociaux qui s'affichent. Et enfin, notre beau site, c'est l'Astro, avec toute l'Astro. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.